Ok, donc ça va être très rapide du coup. Alors je vais vous montrer comment créer un personnage dans euh, Chronique Oubliée Fantasy. On essayer d'être le plus bref possible. Je vais m'appeler... Douali. Le, le joueur, excusez-moi. Je fais n'importe quoi. Moi c'est Tristan, bonjour. Comment ça va le... le gars il s'appelle Doualine. Voilà, une quarantaine d'années. Voilà, petit M pour signifier masculin classe profil. Alors bon, comme classe, je vais prendre guerrier. Voilà. Ici, on est niveau 1. Et la race, c'est ce sera un 1. Voilà. Ici. Donc ici, on va aller dans euh... Roll the Dice. Ah, D'accord. Slash. <rire> KD6. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est juste ça. Voilà. Donc ici, ce qui va c'est ça. 2, 5, 2, 5. nous, on va en prendre seulement 3. On va prendre les trois meilleurs, on va additionner donc 2, 5, 7 et 2, 9. Donc on va noter quelque part notre tête, hein, si vous voulez sur un bloc note. Donc on va dire, euh, voilà, j'ai fait 9. Voilà. 9. Euh, on, on, voilà, bon je le sais que j'ai fait 9, c'est bon, hein, 4D. 4D, 6. Vraiment que ce soit 4D6. Hop 4D 6, on prend les meilleurs. Putain. <rire> Euh, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Euh, 15, 15, 13 et 9. 15, 13 et 9. Bah, je vais peut-être le noter sur ma fiche. 15, 13 et 9. Voilà. Il m'en reste plus qu'un, parce qu'elle est 6. 15, 13, 9, 15, 14, 14. Donc il va falloir que, comme je suis un, un guerrier, il va falloir que je privilégie la force et la constitution. Euh, sachant qu'en modificateur de, de ma race, j'ai moins 2 en dextérité et j'ai un plus 2 en constitution. Voilà, je lui, je lui dis juste, voilà. Euh, ici, par rapport au truc qu'on a là, ça va changer. Donc, par exemple, le 9, en fait, ça, ça pour expliquer rapidement, on va faire l'addition la, des valeurs qu'on a ici et des modificateurs, des de, de, de divers modificateurs qu'on pourra avoir. Donc, moi, moi j'ai seulement la race, mais tu peux avoir d'autres modificateurs différents. Donc là, c'est valeur plus modificateur, c'est égal au total, donc c'est ce que tu vas rajouter sur ton D20 quand tu vas faire un truc. Donc par exemple, euh, disons que par exemple je mets 9 là 9 en, en sagesse disons par exemple c'est-à-dire que du coup en total j'aurai moins 1 parce que 9 c'est moins 9 quand tu convertis en modificateur ça fait moins 1 moins 1 plus 0 parce que là du coup, ça fait 0 0 0 0 donc on aura pas besoin de fiche à vous hein, mais je m'en fous, c'est juste pour que je vous montre. 9 donc c'est moins 1, plus 0 ça fait moins 1. Euh, et donc du coup quand je vais, vous avez lancé votre D20 donc je vous montre rapidement hop euh, slash 1 bah, D20 vous allez rajouter à ça, donc à 6 mois je vais rajouter moins 1 du coup ça va faire, ça va faire 5 par exemple voilà euh, ici, on y retourne du coup on vous répartissez euh, vos scores ici euh, suivant euh, vos le truc, pardon, moi je peux mettre un. Je vais vraiment en répartir au pif. Là. Euh, je peux mettre un 15 ici. Euh, je peux mettre un, un 16 en. Plutôt en, plutôt, en fait un, un 16 là. Et euh, un, un 15 ici. Aussi, un 15 aussi là, ouais. Euh, J'avais eu 14 et 13 aussi, je pense. 14 et 14. 13. 15, 15, 13. 15, 15 j'ai pas eu de 16 hein. 15 15 enfin, je vais mettre le 15 là et euh, 14 13 14 13 2 j'ai tout en bon. c'est bon 14 et 14 donc c'est le reste du 14 du coup en fait donc euh, suivant les trucs qu'on a là du coup ça va changer donc 14 14, je me souviens plus, ça doit être du, euh, du plus 2, ça doit être ça, 14 plus 2, donc ça, ça doit être du plus 1, donc ça, ça va faire du plus 4, 14, donc ça fait 0, et 15, ça fait du plus 2, voilà. Donc ici, ça, c'est ce que je vais rajouter à mes G, donc c'est par rapport au truc comme je vous ai fait tout à l'heure, donc là, pour un jet de force, donc imaginons, hein, un jet de force, je fais... Slash 1 d20 et puis à ça je vais rajouter 2 à 15 ajoute 2 donc c'est pas mal après. donc ici pour la suite ici ma défense donc ça ça va être au niveau de mon armure on va plutôt passer au dédi tout de suite hein. il est mal organisé la fiche bon, mon dévis ça va être suivant votre personnage suivant la classe que vous faites donc moi par exemple je sais que c'est un d10 mon dévi hop 1 du coup mes PV au niveau 1 de vos PV c'est le maximum que peut faire votre donc là, hop. Après euh, sur votre niveau vous allez relancer un hein, des 10 et vous allez additionner ça à votre PV et puis les PV restants bon bah vraiment que vous commencez avec un malus donc moi je vous fais commencer avec 10 hein. pas à chipoter voilà hop peut-être faire un petit truc centré un peu centriste oui voilà, c'est bien comme ça. Et armes Donc, ça, c'est les, les différentes armes. Je pense qu'il va falloir voilà, passer à l'équipement. Si on veut, pour pouvoir parler des armes, des extérités, etc. l'initiative donc je l'ai marqué ici, c'est la valeur d'extérité. De donc, ma valeur d'extérité de ici, c'est 14. Donc, 14. Plus mon niveau. Donc, mon niveau, c'est 1. Et du coup, on obtient mon, ma valeur de Donc, ça fait 15. Voilà. C'est tout. C'est un petit truc euh, comme ça. Voilà l'attaque ici, attaque X, donc force, dexterité, construction. En fait, c'est plus un momo technique que je vous ai mis ici. Hein, euh, euh, l'attaque c'est modificateur X plus niveau. Donc, par exemple, je vais, je vais taper quelqu'un, donc je vais faire un modificateur de force plus mon niveau. Voilà, c'est tout. Euh, ici, du coup, on passe historique vous pouvez inventer une histoire hein. euh, au départ tu commences euh, euh, tout, tous les armes Tu commence avec 15 ppa, pièces d'argent. argent mais euh, je vais je pense que je vais tout exprimer en pièces d'argent c'est beaucoup plus simple euh, d'ailleurs tout tout ce que vous avez au départ tout le monde tout le monde départ à une couverture voilà hop une torche un. Hein briquet, en silex, une outre, euh, une gourde, pour euh, voilà. c'est pour, c'est une outre, hein, mais une gourde, c'est la même chose, euh, une gamelle, hop, ensuite, bon, voilà, c'est tout, tout ce que tout le monde, et puis moi, en tant que guerrier, moi, j'ai une épée longue, H A 2 main, un cran, bouclier et une cote de maille. Alors ici on va tout de suite marquer ce que ça signifie tout ça en fait. Alors par exemple, la, côte, la défense, donc l'armure, l'armure que me confère la cote de maille est égale à 5. Voilà. L'armure que me confère le bouclier c'est égal à 2. comme le, le modificateur de dextérité pour voir si tu peux esquiver. Donc ça c'est 0. Voilà moi j'ai 0. Là ça, ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est divers pardon. Hop. Et mon total, donc du coup ça me donne 17. Voilà. Donc divers moi j'ai rien pour l'instant. Hop. Ici. Euh... L'épée longue, les dégâts que font l'épée longue. Alors, à l'épée longue, pour l'attaque, vous faites 1 d 20, plus c'est pour tout 1 d 20, des 20, des 20, plus le attaque X, plus attaque X. Voilà, c'est ça en fait. Attaque X, donc attaque de force, etc. Donc, plus mon modificateur, par exemple ici, de force plus mon niveau donc c'est plus 3 pour la hache à deux c'est la même chose euh, sauf que c'est les dégâts qui changent ici 1 d 8 et euh, 2d6 pour la hache je vais juste faire du copier coller ici c'est la même chose c'est si j'avais eu par exemple donc euh, je vais marquer hache deux si j'avais eu par exemple je sais pas moi un arc long bah je ferai euh, un d 20 plus. voilà parce que c'est modificateur de dextérité plus mon niveau voilà donc ici j'ai pas d'arc long hein. moi je suis nul <rire> donc ici on n'a pas de spécial donc spécial ça veut dire euh, imaginons c'est un objet magique euh, qui s'il empoisonne les gens c'est la portée d'un arc etc je sais pas si tu vois ce que je veux dire euh, historique caractère bon bah imaginons Dwalin est un paria Malgré... Doualine, qu'est-ce qu'il me fait là? Et un paria bien qu'il est de famille riche. Il cache ses origines autres joueurs voilà ça peut être intéressant voilà imaginons hein. c'est vraiment de de l'imagination donc les voix ça je vais pas l'expliquer euh, en, en grand et en large ce que c'est au départ vous en avez que deux euh, donc moi ce que j'ai choisi c'est voix du combat et euh, voix de la résistance voilà ici euh, moi ce que ça me confère c'est plus 3 en initiative donc je pourrais le noter après en divers euh, et ici j'ai euh, au rang 1 du coup j'ai plus 3 pv au rang 2 j'ai plus 3 pv j'ai plus bah anina Par contre c'est au rang 3, je me suis trompé. Et au rang 5, pareil. Voilà, donc du coup si je peux tout de suite m'ajouter mes 3 PV. Donc c'est plus 10 mais 13. Voilà, et en initiative, euh, je peux me rajouter mon euh, plus divers. Donc ici c'est plus 3. Donc du coup ça me fait un total de 18 initiatives. Voilà, c'est pas mal hein, pour commencer un perso d'avoir ça. Hein. Donc ben voilà, j'ai créé un personnage avec vous. Donc ici, ça, j'en ai plus besoin du coup. Euh, ben, S'il y a des questions encore, n'hésitez pas. Hein. Euh...